Hello, hello, bonjour chers followers, encore récemment pour une autre émission des rambas de la vie de l'entrepreneur. Rambas, ce sont les petits coups durs, les problèmes dans la vie d'un entrepreneur. Une émission qui est dédiée à tous les coups durs, les éléments négatifs que vivent les entrepreneurs pour vous montrer que ce n'est pas une vie rose et qu'en dehors de Facebook, on a trop l'habitude de vous montrer les succès. Il faut vous montrer aussi l'envers du décor, etc. Donc voilà un peu pourquoi on crée cette émission. Merci. Si vous aimez, partagez, likez. Alors, aujourd'hui, on va parler des clients égoïstes et des clients de mauvaise foi. Je vais vous raconter une petite anecdote. Euh, quand je lançais mon usine d'Achiquet, on n'avait pas encore de camions de livraison, de véhicules de livraison et tout ça comme aujourd'hui. Donc, je livrais ma voiture. Et puis, il euh, y avait mon assistant commercial, on livrait... On livrait la tcheka avec une voiture. Donc, il fallait qu'on fasse une programmation pile-poil, quoi. Voilà. Et comme l'usine est située à Bengerville, on, on commençait à livrer les clients de Bengerville avant d'aller livrer à cocody, engrais et tout ça. Voilà. Et il y a une cliente qui nous a passé une commande. Et en principe, on ne livre pas en bas de 5000 francs. Et cette cliente-là, elle habite à l'intérieur de Bengerville. Et elle dit, elle veut commander pour 500 francs, une boule pour goûter, ah, non, vraiment. Non, mon assistant, lui, l'a accepté. Il s'est dit, de toute façon, euh, où elle a indiqué là Parce qu'elle dit qu'elle va être un carrefour, je sais plus, j'ai oublié le nom du carrefour. Où elle a indiqué là Comme forcément, on passe là-bas pour sortir de Bengerville, on n'a qu'à s'arrêter. Euh, une seconde, on lui donne son, sa boule d'atchequette. Elle va goûter. Et puis, qui sait, ça peut être une future cliente qui va commander. Go Voilà. Donc, euh, il a accepté. Il a accepté. Euh, mais ça me dit, puis bon, on a fini les productions, on va faire les livraisons. On va faire les livraisons, on arrive au chaos en question là. La dame, point de la dame. Aïe! En temps, on a déjà pris son On, on l'appelle. Non, j'arrive. On dit, ah! Deux minutes, trois minutes, les clients qui sont dans d'autres zones là, ils nous attendent. On veut partir. Non, j'arrive. Ma fille arrive. Ma fille arrive. J'ai dit, elle est restée dans cette affaire, 30 minutes. Elle nous a fait poireauter 30 minutes. Maintenant, sa fille vient. Sa fille vient pas à l'argent. Aïe 500 francs La fille ne vient pas l'argent. Hum. Écoutez bien ce qu'elle vous dit. Elle dit non, que l'argent, c'est sa maman. Elle dit, bon, OK, monte dans la voiture. On va aller rapidement chez ta maman. Donc, la maman, apparemment, est dans un quartier. Un peu dans un bafon là-bas. Donc rentre, on va partir chez ta maman. Elle dit non, sa maman lui a dit qu'elle ne doit pas monter dans la voiture des étrangers. Donc elle marche et puis nous on en voiture derrière. On roule à 20 à l'heure. Je dit, mon assistant, dans sa tête va commencer à fumer. <rire> donc on roule à 20 à l'heure, puis elle marche. Et pour tout son temps, pliquez, pliquez, pliquez. on marche, elle marche ça ne finit pas. Puis nous, on est en voiture. En première. Parce que c'est qui marche par rapport à quelqu'un qui est en, en, en voiture. Jusqu'à... Donc ça nous prend moins 8 minutes pour qu'elle arrive de 4. Elle est loin comme ça. Pour qu'on qu arrive à la maison de la dame. On arrive à la maison de la cliente. On sonne. La cliente, elle ne vient pas ouvrir sa porte. Là, là, on vient de perdre une heure comme ça. Pour attaquer 500. hein. Parce façon, a dérogé à notre règle. On n'aurait jamais dû accepter les 500. Après, il a tiré les leçons de cette anecdote-là. Donc, on sonne. Personne vient ouvrir. Donc, après, il y a une servante-là qui vient, qui vient ouvrir tout ça. C'est qui? Donc, il dit, mais j'ai dit tout pour nous mettre en boule, quoi. Tout pour nous mettre en boule. Alors que la dame, on lui avait dit, Arrête quoi au cas où il faut ton attaquant en partie. Hein? Mm -mm. Tu on elle vient chez elle. Donc, c'est Vente qui arrive. Donc, c'est Vente qui arrive hein, sans argent. Et puis, maintenant, la dame elle-même elle vient. Ah, et puis c'est maintenant elle va parler. Ah, voilà, c'est ici j'habite. J'ai dit, on veut se tuer même. On lui donne maintenant la chèque on veut partir. Elle dit, non, je vais chercher l'argent dans le, dans le, dans le, à la maison à l'intérieur de la maison, là mon gars là il me dit il dit si jamais elle vient elle n'a pas envoyé la monnaie juste là non être il va la claquer quoi il va la gifler, tellement il était hors de lui elle arrive, elle vient les 500 et puis on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé si son coude a tapé une partie de la porte là les 500 là sont tombés d'un petit caniveau qui est à l'intérieur qui est devant sa porte vous pouvez faire dans les dessins où, quand ta tête sauve quand tu vois il a fumé là. Et dit mon, mon gars là, mon représentant commercial là, si on pouvait filmer sa tête là, tu allais voir fumer même. Il est, il est descendu de ma voiture, là, il a commencé à marcher. Comme un fou, moi, il a commencé à marcher dans la. Mais il ne pouvait pas supporter. <rire> il ne pouvait pas supporter la salle dans la dame maintenant. Et il s'est tombé dans le caniveau. Il faut me voir maintenant. Me baisser. Parce que c'est une femme quand même âgée, puis assez forte, elle peut pas se baisser. C'est moi, bon, elle me baissait pour aller mettre mes doigts pour prendre 500 francs de, de la recette. Quand j'ai fini, là, je suis parti. Elle dit, il n'y a pas de problème, viens commander si c'est doux. Elle dit, d'accord, elle a tout le sourire. Donc, je prends la voiture, je rattrape mon gars qui, toujours en boule, qui était, qui était en train de, de marcher. Je l'ai mis dans la voiture quand est parti. Puis j'ai vu, tu l'as dit, tu vois. <rire> Quand tu fais le commerce, il faut t'attendre à ces gens de clients. Il y a des clients, là, leur travail, c'est de te pousser dans tes derniers retranchements. Mais avec le sourire, il faut tenir, il faut livrer ta prestation jusqu'au bout. Voilà. Les leçons à tirer, c'est ça. Il faut livrer ta prestation jusqu'au bout. Surtout que c'est toi qui as accepté. On n'aurait jamais dû accepter les, une commande de moins de 5000 francs. Mais on a accepté. On a accepté. Donc, on va jusqu'au bout. On a dit qu'on allait livrer. On livre. On livre. Mais il y a des clients comme ça qui vont exister dans votre vie d'entrepreneur et qui existent même. Voilà. Mais gardez le calme, soyez patient et puis voilà. Et puis deuxième leçon à tirer de cette petite anecdote là, désormais soyez ferme dans vos procédures de vente. Ce qui n'est pas prévu là, ne faites pas. Ce qui n'est pas prévu là, ne faites pas. Chaque fois que vous allez déroger à votre procédure de vente, là, le gars qui est en face de vous, le client, qui est en face de vous, ça c'est pas expérience. le client qui est en face de vous est très souvent ce qu'on appelle les clients égoïstes ou de mauvaise foi, ils vont cacher des vices dans leurs demandes et quand vous allez accepter, là, c'est maintenant tout va sortir, non faut ajouter tel truc, non faut faire tel truc, non je voulais pas piment, non je veux gombo mais sur les grains, c'est des demandes comme ça, parce que tu as accepté de sortir de ton cadre de, de, de ta procédure de vente, tu as accepté de sortir de ton cadre de ton produit Souvent, il y a des menus. Vous êtes dans la restauration, il y a des menus. Le gars te dit, non, je veux, je veux à bolo. Je dis, tu ne fais pas à bolo. Mais le jour où tu as dit, tu vas faire, là. spécialement, il a fait pour toi. Là. Mais tu vas voir les exigences de ses clients. Peut-être que tu as fui, ce jour-là, peut-être tu as même plus fait ton entreprise. Voilà. Donc, amenez-vous de patience et puis, respectez maintenant vos procédures. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Voilà. C'est parce qu'on a accepté qu'au moins des 500, que tout ça va arriver. Voilà, c'était le rembarré de la vie d'entrepreneur. Ciao, ciao pour un prochain épisode. Bye, bye.